Bataille rangée au sein du régime algérien pour le poste de commandant des forces terrestres de l'armée. Une délégation du renseignement extérieur algérien à Paris pour exercer de nouvelles pressions dans le dossier Amir DZ. Bataille rangée au sein du régime algérien pour le poste de commandant des forces terrestres de l'armée. Encore une lutte de clans qui démontre l'inquiétante instabilité du régime algérien. Le poste de commandant des forces terrestres de l'armée algérienne, le fameux CFT qui est un poste stratégique par lequel sont passés la majorité écrasante des patrons du chef d'état-major de l'armée algérienne, suscite une véritable bataille rangée depuis bientôt quatre mois, a pu confirmer Algérie par au cours des investigations. L'homme qui occupe actuellement ce poste a demandé la permission de partir et d'être déchargé de ses lourdes responsabilités en raison d'une dangereuse maladie qu'il ronge profondément, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations En effet, l'actuel commandant des forces terrestres et le général-major Amaratam qui a remplacé dans ce poste Saïd Chengria, le 10 mars 2020, souffre d'un cancer qui a atteint un stade avancé. C'est lui-même qui a demandé officiellement à l'état-major de la NP et à la présidence de la République de le libérer de ses responsabilités pour se consacrer exclusivement à ses soins intensifs. Cette demande a été formulée par le général-major Amaratamnia il y a de cela près de quatre mois. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, son remplacement n'a pas pu se faire. Et pour cause, l'identité et le choix de son remplaçant divisent au sein du régime algérien. De son côté, le patron de l'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, Saïd Chengria, milite ouvertement pour la nomination du général-major Mustapha Smiley, l'actuel patron de la troisième région militaire à Béchar, et l'ancien adjoint au chef de la deuxième région militaire à Oran. Mustapha Smiley bénéficie d'une grande confiance de la part de Saïd Chengriya qui voit en lui son fidèle poulain. Le patron de la NP veut ainsi placer l'un de ses plus fidèles collaborateurs à la tête du névralgique poste de commandant du CFT. Cependant, ce choix ne fait pas l'unanimité au sein du Serail puisque le palais présidentiel d'El Mouradia préfère un autre, candidat à ce poste sensible. Le président Abdelmajid Tebboune et ses conseillers veulent privilégier le général-major Ali Zidane, commandant de la première région militaire. Ce dernier est également soutenu et largement apprécié par un autre poids lourd de l'institution militaire algérienne. Il s'agit du général d'armée Ben Ali Ben Ali, actuellement chef de la garde républicaine, qui fait, également du lobbying en faveur d'Ali Zidane pour lui permettre de grimper encore les échelons et devenir le prochain CFT. Face à ces divergences qui séparent cette Shangri-La de la présidence algérienne et de Ben Ali Ben Ali, la succession du Général-Major Amar Atamnia a été bloquée et gelée puisqu'elle est remise régulièrement au calende grec. Il faut savoir que le poste de CFT est un enjeu, majeur pour la stabilité de l'institution militaire algérienne. Tous les chefs de cette institution sont passés par ce poste. Saïd Chengria a occupé ce poste de l'été 2018 jusqu'à mars 2020. Le défunt et emblématique chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a également occupé ce poste de 1994 jusqu'à 2004 avant son ascension comme premier patron de l'armée algérienne. Mohamed Lamari, Liamine Zroual, et Khaled Nedzar, tous des anciens patrons de l'état-major de l'ANP, sont passés aussi par ce poste avant d'atteindre le sommet de la hiérarchie du pouvoir militaire algérien. C'est dire toute l'importance stratégique du poste de CFT en Algérie. Soulignons enfin que le général-major Amaratamnia est né le 1er juillet 1950 à Adada, dans la wilaya de Soukharas. Il est âgé ainsi de 72 ans. Il a été promu au grade de général en 2002 et puis au grade de général-major en... Une délégation du renseignement extérieur algérien le 3 septembre prochain à Paris pour exercer de nouvelles pressions dans le dossier Amir des le 3 septembre prochain, une délégation du renseignement extérieur algérien, à savoir des hauts responsables de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, se rendra à Paris pour rencontrer ses homologues au sein des services secrets français, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Or, si cette rencontre officieuse est censée, permettre aux services des deux pays de collaborer activement et de renforcer leur coopération bilatérale autour des dossiers géopolitiques les plus brûlants en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, il s'avère que le renseignement extérieur algérien a une toute autre priorité puisque dans son agenda, une seule préoccupation a été soulignée en gras, l'extradition du blogueur et, youtubeur Amir DZ. En effet, la lutte contre le terrorisme. Les bandes criminelles au Sahel ou la neutralisation des menaces potentielles qui guettent l'Algérie depuis la Libye, Mali ou le Niger, la lutte pour la récupération des biens mal acquis en France par les anciens oligarques ou dirigeants du régime Bouteflika ne sont pas visiblement des priorités aux yeux du Général-Major Mafoud, de, son vrai nom Nouradine Mekri. Ce vieux général de 72 ans qui dirige la DDS depuis le 20 janvier 2021 a semble-t-il, transformé tout le renseignement extérieur algérien en un outil de pression sur les autorités françaises dans le but d'arracher l'extradition d'un simple youtubeur et blogueur. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que dans les échanges et relations avec leurs homologues français, les responsables de la DDS ne parlent que du fameux Amir DZ. Aucun autre dossier lié au terrorisme, à l'argent public volé en Algérie et transféré à l'étranger, n'intéresse réellement le général Major Mafoud et ses principaux collaborateurs. Depuis de longs mois, de fortes pressions sont exercées par la DDS sur leurs homologues français pour obtenir des facilitations dans le processus d'extradition d'Amir DZ, le youtubeur et influenceur que le régime algérien veut à tout prix rapatrier en Algérie pour l'incarcérer et le faire taire pour toujours. Cependant, le très âgé et suranné Général-Major Mafoud peine toujours à comprendre qu'en France, c'est la justice qui décide et non pas les services secrets. En France, l'une des plus grandes démocraties du monde, l'appareil sécuritaire n'a aucune influence sur la justice qui demeure totalement indépendante et souveraine. Il semble que le Général-Major Mafoud un homme âgé affaibli par une maladie handicapante, vit encore au temps de la guerre froide et n'arrive toujours pas à intégrer à son esprit cette « Il faut savoir qu'Amir DZ, de son vrai nom Amir Boukors, est un blogueur algérien qui s'est fait connaître en attaquant le pouvoir algérien par la révélation de documents compromettants, pouvant porter sur des malversations diverses, ou sur des informations touchant à la vie privée des dirigeants militaires et civils algériens. » Il a cumulé récemment jusqu'à 2 millions de followers, sur Facebook, même si sa page est fermée à plusieurs reprises. Il reste toutefois très influent sur Facebook et Youtube où il affiche soutenir le Irak et dénonce régulièrement les agissements totalitaires du pouvoir algérien. Amir D.Z. réside depuis plusieurs années en situation irrégulière en France, où il a un enfant. Il a fait l'objet en novembre 2019 d'un contrôle routier en région parisienne, et a été placé en garde à vue pour détention d'un faux permis de conduire, puis remis en liberté dans l'attente de son jugement. Il est recherché par le régime algérien en vertu de plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne qui l'inculpe dans plusieurs affaires d'extorsion. La justice algérienne essaie toujours de décrire Amir D.Z. davantage comme un maître-chantera, la recherche de que comme un opposant politique. Le ministère de la Justice français a reçu au début du mois de janvier 2020, cette demande d'extradition qui lui ont été transmises par le ministère de la Justice algérien, par la voie diplomatique. Il a entamé leur examen conformément aux modalités de la Convention bilatérale relative à l'exéquature et à l'extradition du 27 août 1964. Après que des renseignements juridiques complémentaires ont été sollicités des autorités algériennes pour compléter ces demandes conformément aux exigences conventionnelles, les dossiers ont été considérés comme recevables par le ministère de la Justice français qui les a transmis le 16 avril 2020 au Parquet général de Paris pour exécution. Interpellé le 6 juillet 2020, Amir DZ s'est vu notifier les demandes d'extradition le lendemain par le parquet général de Paris. Il a été placé sous contrôle judiciaire et l'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 23 septembre 2020. Mais depuis, la justice française ne cesse de demander des preuves complémentaires et des informations détaillées démontrant les accusations formulées par les autorités algériennes à l'encontre d'Amir DZ. Selon nos investigations, aucune démonstration convaincante n'a été produite par les autorités judiciaires algériennes, et le dossier d'Amir DZ est ainsi toujours en suspens au niveau du parquet général de Il est à souligner que les procédures d'extradition en France sont longues et complexes. Et elles sont déterminées uniquement par le pouvoir judiciaire en France qui est totalement indépendant du pouvoir politique. Explication. La procédure d'extradition en elle-même, article 696-8 et suivant du Code de procédure pénale, comprend une phase judiciaire devant la Chambre de l'instruction, de la Cour d'appel compétente, Paris, dans le cas d'Amir DZ, suivie d'une phase administrative qui s'achève, en cas d'avis favorable de la Chambre de l'instruction, par la signature d'un décret d'extradition par le Premier ministre, contre-signé par le Garde des Sceaux. Lors de la phase judiciaire, la Chambre de l'Instruction pourra demander un complément d'information aux autorités algériennes, Amir D.Z. sera ainsi assisté d'un avocat qui pourra faire valoir ses arguments en défense. À l'issue de cette phase, qui peut prendre plusieurs mois, la Chambre de l'Instruction rendra un avis motivé sur chacune des demandes d'extradition dont elle aura été saisie. Cet avis est défavorable si elle estime que les conditions légales et conventionnelles ne sont pas remplies. L'extradition sera notamment refusée si la chambre de l'instruction en France considère qu'elle a été demandée dans un but politique, ou si elle craint que la personne concernée soit soumise à des mauvais traitements à son arrivée en Algérie. Le gouvernement français ne peut pas passer outre un avis défavorable. En cas d'avis favorable, le projet de décret d'extradition pourra être préparé par les services du ministère de la Justice et soumis à la contre-signature de la garde des Sceaux, à savoir le ministre de la Justice, puis à la signature du premier ministre du gouvernement français. La prise du décret implique un nouvel examen de la demande, et il sera à nouveau veillé à ce stade à ce que l'extradition d'Amir aides ne l'expose pas à un risque de traitement inhumain. Des assurances diplomatiques pourront être demandées. Aucune indication n'est par ailleurs donnée quant au délai dans lequel le gouvernement doit prendre le décret. Une fois pris et notifié à Amir aides ce décret peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai d'un mois. En cas de recours, le Conseil d'État vérifie la légalité du décret et opère également un contrôle des motifs de l'extradition. La procédure d'examen devant le Conseil d'État peut durer entre 8 mois et 18 mois environ, en fonction de la complexité de l'affaire. En pratique, et selon un usage constant, un décret d'extradition n'est pas mis à exécution tant que le délai de recours contre le décret n'est pas expiré et tant que le Conseil d'État, saisi d'un recours dans ce délai, n'a pas statué. En cas de rejet de son recours par le Conseil d'État Amir DZ dispose encore d'une possibilité de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, au titre des mesures provisoires. Si la CEDH, admet le recours en l'estimant recevable, l'exécution du décret d'extradition est momentanément suspendue. Au total, l'ensemble de la procédure d'extradition d'Amir DZ en France pourrait donc durer au moins trois ans. C'est pour cette raison que les pressions exercées par la DDS sur ses homologues français n'ont absolument aucun sens ni la moindre utilité. Mais comment un vieux général de 72 ans, malade souffrant d'une large incapacité physique et incapable de travailler 8 heures par jour peut-il saisir cette réalité complexe Triste Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.